Alors bonjour à tous, aujourd'hui on est parti déterrer des slips. Je vais vous expliquer en fait c'est un défi que m'a lancé Christophe Nodin qui est sur une autre chaîne. Je vous montrerai la vidéo de base. Il vous expliquera un peu comment on a procédé. Et là on est le 15 juin et ça va être les résultats. Bon en même temps je vais, vous pro je vais profiter pour vous montrer quelque chose. Là, vous voyez, j'avais fait une, une hormone de rattrapage, et là, euh, comme je été écarté avec le poteau, euh, j'ai pas fait la chinte à fond. La dernière buse a pas, euh, vous voyez, euh, les coquelicots là, toutes ces des bogs. Ah, bah si, ça avait chopé un peu l'hormone là, mais pas assez en fait. Ça avait dû choper la moitié de la buse, comme c'était en. Enchante, mais là-dedans, là, il là, y a plein de, de petites graines. Et ça, bien sûr, je vous ai expliqué dans le dernier tour de plaine que, fait l'époque, on retrouve ça dans dans le, dans les champs. Et vous le voyez peut-être pas trop bien, mais ça commence. Euh, Là c'est la première année que ça me fait ce, cet échec Vous voyez là les quelques régras il euh, n'y a, a pas grand chose mais va falloir euh, être vigilant les années suivantes bon là j'ai essayé de retrouver le slip il doit être euh, quelque part vers là bon je vous rassure j'ai mis un point gps parce que bon euh, là le blé il, il m'arrive à la taille alors euh, ça serait un peu galère pour trouver le slip. Alors voilà, on a des terres slip et je voulais vous montrer en même temps les grains de blé. Là, il y a encore un peu de lait. C'est une variété demi-précoce. Le grain est bien formé, vous voyez. Là, on voit bien les glumes, le germe. Et quand on appresse, ouais, ça commence à être... Là, c'est laiteux-pâteux et au niveau des feuillages il hein, y en a encore euh, on est en retard cette année hein. et voilà le slip je suis assez content parce que on voit qu'il y a eu une euh, belle activité biologique hein. on comparera euh, avec les deux autres slips. et là dans le coup on va essayer dans le jardin j'ai dû mettre le jalon là Allez. Alors voilà Ça colle. et ben bizarrement dans le jardin on voyait il y a quand même une activité en profondeur mais par rapport à celui à du champ de blé de tout à l'heure il y a quand même un sacré écart. Comme quoi. Ouais, celui-là. Euh... Bon, après, il faudra re renouveler. Vous voyez là sur ce bord, euh, ça a peut être tombé qu'il y a un peu moins d'activité ici. Et je vais vous montrer euh, celui-là euh, dans le maïs.